Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un nouveau concept de vidéo, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, euh, parce que j'attends vraiment de vos réactions pour voir si je continue ou pas. Donc ça va être une vidéo sur un, un insecte ou un animal, on va parler d'un insecte ou un animal en particulier. Euh, voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Allez, aujourd'hui nous allons parler de quoi Nous allons parler de la blatte germanique. Euh, moi j'appelle ça des cafards. Oui, en général, les gens appellent ça des cafards, mais les cafards, c'est un autre, autre insecte qui est plutôt dans les pays africains. Euh, mais nous, en France, on a des blattes. On a la blatte germanique, celle qu'on va parler, on a la blatte orientale et on a la blatte américaine. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. La Germanica, son nom scientifique, la blatte germanique, est une blatte qui mesure entre 12 et 16 mm, avec deux bandes noires sur la nuque. Elle a deux antennes et une paire d'ailes. Donc, si elle a des ailes, ça vole Alors non, elle ne vole pas, mais elle se sert de ses ailes pour planer. Quand elle fait un saut assez haut, c'est pour amortir le choc. Elle plane et ça amortit. Une, une blatte femelle peut pondre entre 20 et 48 œufs dans un noyau. Qu'est-ce que c'est une otec Une otec, c'est une poche que la femelle transporte euh, avec tous les œufs à l'intérieur. Et au moment où les œufs vont éclore, au moment où les, les petites blattes vont sortir, elle pose la poche à un endroit, où elle va considérer que c'est le bon endroit, et les, euh, les petites blattes vont déchirer la poche et sortir. Alors, il faut savoir qu'une blatte femelle peut pondre sept fois. Elle peut faire sept poches, en fait, dans sa vie. Elle a une durée de vie de 300 jours environ. Il paraît qu'ils existent depuis longtemps. Ah oui, environ 35 000 hommes. Oh putain Ah oui Alors il faut savoir que les blattes vivent en groupe. Ils ont besoin d'une chaleur qui est à environ entre 23 et 33 degrés. C'est la température idéale où ils vont pouvoir se reproduire et agrandir le groupe. Ils ont aussi besoin d'un endroit humide, à peu près entre 60 et 80 d'humidité. Ça, ça permet aussi euh, ben, de se reproduire et tout ça. C'est l'environnement idéal pour les blattes. Une question bête, les blattes, ça, ça fait une mue non, non, pas si bête ta question. Oui, les blattes germaniques euh, font une mue. Alors, en général, souvent, on voit dans les interventions, on voit des blattes toutes blanches. On dirait que ah, c'est des blattes albinos. Non, ce n'est pas des blattes albinos. En fait, c'est des blattes qui viennent faire la mue. Et quand ils font une mue, ils sont blanches. Pendant un temps, après, ils vont retrouver leur couleur. Euh, Dis-moi, c'est quoi leur régime alimentaire alors, leur alimentation, les blattes germaniques sont omnivores. Ils peuvent se contenter d'eau usée pour vivre. Et euh, en général, ils se nourrissent de produits alimentaires, végétales ou animales. Ils aiment bien le sucre fermenté et les produits en décomposition. Et si j'ai des blattes à la maison, comment je fais pour m'en débarrasser Alors, comment se débarrasser des blattes quand on en a à la maison euh, je vais vous expliquer comment moi je fais depuis 2004, j'ai testé beaucoup de produits donc j'ai pu faire des tests et voir ce qui marchait le mieux. Euh, je ne dis pas que je suis le meilleur, hein. donc d'autres confrères peuvent avoir d'autres méthodes. Euh, ça sera à vous d'en juger si un jour vous, avez, vous faites appel, euh, de savoir qui est le meilleur pour, euh, dans votre région pour vous. Euh, voilà. Donc moi j'utilise du Goliath gel, c'est un gel, c'est ça exactement, voilà, c'est un petit pistolet avec un, un petit tube où on met des petites gouttes de gel. Euh, ça c'est ce que je trouve le plus efficace et c'est un produit qui va marcher à long terme euh, après on peut compléter par une pulvérisation quand on est sur une très très grosse infestation voilà. euh, et en général il faut prévoir un minimum deux passages pour traiter les blattes germaniques donc là je vais vous mettre une petite vidéo de, du fournisseur de, de ce produit qui va vous expliquer comment le gel s'utilise dans, dans une cuisine de restaurant là ça va être euh, donc c'est une petite vidéo qui dure 3 minutes à peu près euh, vous allez voir le produit et après moi je, je vous dis à tout à l'heure Vous avez vu la vidéo, voilà, moi j'utilise le Goliath Gel, je trouve ça hyper efficace, il, est, euh, il dure assez longtemps, euh, les clients sont contents, il n'y a pas d'odeur, il y a tout ça, donc euh, voilà, vraiment c'est pour moi le, le meilleur produit, c'est sûr c'est le plus cher à acheter pour nos fournisseurs, il est même beaucoup plus cher que les autres, mais on voit bien que dans la vidéo on met des plus petites gouttes et que donc euh, quelque part ça peut être de la même rentabilité. Donc c'est à nous de bien l'utiliser et, euh, et de, de faire plaisir à nos clients parce que c'est notre rôle principal. On est un métier de service, on est là pour résoudre les problèmes des gens. On n'est pas là que pour gagner de l'argent. Bien sûr, on doit vivre, mais on ne doit pas exagérer dans nos tarifs et dans nos prestations. On est là pour aider les gens et c'est notre rôle principal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau concept était pas mal pour vous, dites-moi le en commentaire. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt les dédés. Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelour Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Ah ah ah ah ah